Donc le Rock Aventure Programme, c'est une équipe de six grimpeurs euh, qui sont tous des anciens compétiteurs de, de haut niveau, de très haut niveau euh, et à qui la fédération propose une formation de deux ans. Et dans ce cursus, en fait, ils vont découvrir toutes les facettes de l'escalade outdoor, euh, de l'entretien des sites au big wall en passant par le terrain d'aventure. Déjà, en fait, euh, finalement, j'ai un peu le même parcours qu'eux. Bon, pour commencer, parce que j'ai fait aussi de la compétition de haut niveau pendant très longtemps, moi j'ai 10 ans d'équipe de France. Voilà, après moi je euh, bah, suis parti aussi beaucoup en voyage, j'ai fait bah, des expé aussi, je me suis formé un peu tout seul finalement, et aussi avec euh, quelques amis qui m'ont euh, vraiment pris un peu sous leurs ailes, et euh, du coup euh, qui, qui m'ont fait progresser en fait dans plein de terrains différents. Et je trouvais ça intéressant bah, que ça soit cette fois, avec bah, l'expérience que j'ai, bah, aussi de la transmettre à mon tour. Donc euh, ce stage-là, c'est le, le premier stage du Rock Aventure Programme. Euh, donc en fait, avec ces grimpeurs, on va être amené à évoluer en expédition, dans des parois d'envergure, en terrain d'aventure. Donc euh, le but pour euh, évoluer en sécurité et avec efficacité dans ces, dans ces situations, c'est que bah, les grimpeurs ils soient vraiment formés aux, aux techniques euh, de paroi. C'est sûr qu'ils vont gagner du temps. Parce que quand tu es dans une équipe comme ça, tu as tout de suite euh, les bonnes infos. Du coup, ils sont tout de suite euh, voilà, dans un bon créneau, avec un bon cadre et, euh, et surtout une pratique euh, bah, de sécu qui est, qui est quand même assez exemplaire. Du coup, euh, c'est vrai que c'est bien... Euh... C'est bien pour eux, ils vont progresser très vite et vu qu'ils sont très bons aussi euh, voilà, et très investis en tout cas dans le projet, euh, ça va, ça, je pense que ça va rouler. Quoi, ouais. Ce que je rabâche souvent, c'est que le premier objectif c'est la sécurité. Ce qu'on veut c'est que ça se passe bien. Euh, après c'est la formation, donc c'est d'apprendre des manips euh, euh, qui soient safe d'une part mais surtout euh, efficaces. Et puis après que tout le monde passe un bon moment, que, que le plaisir soit quand même là aussi. Ça fait il y a un speed, <rire> tu vois, il <rire> y a un Et c'est tout. Non, mais en vrai, c'est... Et ta... là, c'est un piton, tu vois, là, le ouais, petit, petit truc. Non, ça sert à pas. Non, je rigole. Très très bien, malgré une météo un peu capricieuse. Mais c'est vrai qu'ils sont vraiment... À très à bon, l'écoute, ils ont vraiment envie d'apprendre des choses en tout cas et puis euh, de le projet, le, un projet commun vraiment euh, ça les anime beaucoup et vraiment les valeurs euh, bah, d'une équipe aussi euh, de, de transmettre, de partager, d'écouter aussi euh, voilà, d'aider euh, et euh, on sent qu'ils sont bien dans le créneau, ils sont bien, euh, ah, je pense qu'ils sont dans le bon format en tout cas pour euh, pour euh, progresser très vite et en équipe aussi, ça c'est très important. Hier dans la grande voie, bah du coup moi je suis parti avec quatre euh, avec jeunes, du coup, donc bah, voilà c'était top et puis c'était notre première. Du coup euh, bah, pour eux c'était peut-être un peu stressant parce que voilà c'est le début aussi, ils ne nous connaissent pas tous aussi. Mais euh, voilà, il y a des choses à voir, notamment bah, sur la sécu, sur l'engagement, etc. Mais, euh, mais globalement, euh, globalement, ils sont, déjà, sont pas mal, mais ils ont pas mal de choses à apprendre, ouais, quand même. En fait, le but de t'enrôler, c'est qu'il soit le plus propre possible, qu'à aucun moment tu soit les cordes qui se croisent, le métal qui se, qui se choque le plus possible. Ouais. Tu gagnes de l'énergie et puis de la, de la sécurité. Okay. On commence par euh, les manips qui sont les, les plus simples et puis petit à petit on va complexifier en rajoutant des, des couches euh, pour aller jusqu'aux manip de big wall ou, euh, ou de, éventuellement de secours si, euh, si l'occasion se présente et donc les bases bien ben sûr c'est les manips qu'on trouve euh, on va dire euh, simplement pour grimper en autonomie en sae donc c'est savoir assurer un leader euh, savoir assurer quelqu'un en moulinette. Petit à petit, c'est les manips qu'on qu retrouve classiquement en falaise, savoir faire une manip de maillon, euh, savoir descendre en rappel, voilà tout ça, c'est choses qui sont assez, assez basiques. Une fois que tout ça est maîtrisé, eh ben, on peut aller sur des choses un peu plus complexes, comme savoir faire un relais, savoir faire un rappel, enchaîner des rappels, et, euh, et voilà, petit à petit, on va encore rajouter des couches, euh, faire un relais en terrain d'aventure, poser des coinceurs, euh, hisser un sac, s'organiser dans un big wall, et éventuellement anticiper une, une manip de secours euh, euh, si les choses se passent pas comme prévu. Avant de partir dans la longueur là, elle me fait euh, « j'y vais mais j'ai peur <rire> ». Du coup, moi euh, bon, je vais de s'envoyer. Euh, ouais, C'est ce qu'elle est en train de faire là, elle est en train d'enchaîner le butin. Hein. C'est bien, elle, elle est conquérante là. lâche rien. Allez Kenza. Ouais, si, ça va bien, là Bien, nickel Ouais, parfait